Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Liberté, liberté, oh oh oh Ne laissons pas le temps vieillir nous ne laissons, ne, laissons pas pas temps. ne laissons pas le temps, ne laissons pas le temps Brisons les murs de masques et de crachats sur la planète que la secte des mondialistes tremble sur ses fondations même si nous sommes impatients d'assister à ce tremblement de terre nous devons continuer à y croire car tant que nous nous opposerons le totalitarisme ne passera pas c'est lorsque nous sommes à genoux que nous leur donnons du pouvoir deux journalistes l'une d'Argentine et l'autre de Belgique affirment toutes deux leur écœurement pour les chaînes mainstream, à détourner l'information et rapporter sans cesse des mensonges aux auditeurs que nous sommes. Toutes deux claquent la porte et disent ceci. Ça ne vous vient pas à l'esprit de réfléchir sur ce qui se passe dans le monde Vous intéressez-vous à la médecine Faites-vous des recherches Êtes-vous curieux d'en savoir plus ils sont en train de tuer énormément de monde. Et ceux qu'ils tuent ne mourront pas du Covid. Beaucoup de médecins sont complices. Un jour, ça va se savoir aussi. Je le sais, j'ai des témoignages, des enregistrements, des données, des papiers, j'ai tout. Je ne vais pas vous mentir, même si c'est mon dernier jour sur cette chaîne. Je ne supporte pas les mensonges et la peur dans laquelle ils nous plongent. Quand nous réagirons tous, quelque chose de merveilleux va se produire. Pour moi, ce sera le jour où nous nous réveillerons en tant que société. Nous devons grandir. Arrêtez d'écouter toute la journée ces nouvelles sombres, sales et noires, qui vous marquent, vous accusent d'anti-tout. Je me soucie des droits des personnes, et même hors caméra, dit-elle. Arrêtons de mentir aux gens, parce que ce genre de mensonge que l'on entend est épouvantable. On va se réveiller après cela, pas seulement en Argentine, mais dans tout le monde entier. Soyez vigilants, attentifs, ne vous laissez pas étourdir et berner par les médias. J'ai de la chance, moi, qu'ils me laisse qu m'exprimer, me mais je ne peux pas venir ici tous les jours pour mentir. Ne vous laissez pas embarquer par les médias, par les politiciens, les médecins, qui ne se comportent pas comme il se doit. Ils vont le payer cher, car il y a un Dieu de vérité. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez. Respirez, méditez, essayez de rester calme, essayez de manger sainement aussi. N'ayez pas peur de mourir du Covid-19. Malheureusement... Il y en a qui veulent nous voir mourir de ce virus pour nous rendre esclaves. Maintenant que nous avons compris que nous sommes dans un état totalitaire, un appel est lancé car nous avons une opportunité d'augmenter la pression sur les journalistes, les médecins, les gouvernements, au point de les faire craquer, il ne faut pas grand-chose pour les terrasser maintenant. Ils ne croyaient pas au départ qu'ils participaient à un génocide, mais ils ne peuvent plus le nier maintenant. Klaus Schwab, instigateur des grandes réunions de Davos, parlait d'une fenêtre étroite d'opportunité. Nous avons aussi une fenêtre d'opportunité pour mettre à terre tous ces fous au délire paranoïaque. Le 12 novembre dernier s'est déroulé à Berne, en Suisse, un grand rassemblement d'experts internationaux et d'orateurs comme Rainer Fulmich, Robert Kennedy, Astrid Stuckelberger se sont exprimés pour l'arrêt immédiat des mesures Corona et dire ce que les gouvernements ne veulent pas entendre. Soyons attentifs au suivi de ce grand moment. Le dernier bouquin de Robert Kennedy intitulé « Anthony Fauci, Bill Gates et compagnie » de 480 pages avec pas moins de 2200 références va faire un tremblement de terre. Le professeur Didier Raoult sur BFM TV interrogé sur les poursuites dont il est l'objet reconnaît avoir beaucoup d'admiration pour le professeur Perron. Il cite un article de François et dit que Bill Gates est le financier de l'OMS. Le journaliste embarrassé dit brusquement c'est du conspirationnisme, ça. En deux minutes, le professeur Raoult remet le journaliste à sa place, qui ne sait plus quoi dire. Si vous faisiez votre travail, ce sont des infos disponibles pour tout public. Qui finance et contrôle l'OMS Qui organise les vaccinations en Afrique Vous ne serez pas en train de me faire des réflexions au signaise en venant de dire que c'est du complotisme je m'en vais, dit le professeur Raoult. Toujours aussi implacable ce professeur, malgré les attaques qu'il a subies. C'est juste succulent. Merci à vous. Thank you. qu'on passe enfin à autre chose, et ce quelque chose, il devient de plus en plus clair pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre dans un monde où on est, euh, est frères et sœurs, on est bienveillant, et on a une capacité de créer qui est énorme. On a tous des aspirations, des goûts les uns les autres, et il euh, bah, y a des personnes qui le trouvent et il y a des personnes pour qui c'est plus difficile parce que euh, juste en plus, par les oppressions, par la précarité, par euh, plein de choses qui, nous, bah, qui font qu'on garde la tête sous l'eau et j'ai vraiment envie qu'on euh, puisse chacun sortir euh, finalement cette tête de l'eau et qu'on puisse euh, développer ce qu'on a à développer ici. Et c'est vraiment pas du tout la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais, toutes ces frustrations, en fait, ça peut nous donner beaucoup de force. Parce que, quand on est très frustré, en colère et tout, bien sûr, on n'a pas besoin de rester là-dedans, à tarnam parce qu'après, on nourrit, on nourrit euh, ce négatif, mais ça peut aussi opportunité justement de trouver ce pourquoi on est là et euh, bah, le cadeau, ça peut être pour le monde. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Alors c'est une image avec une citation de Emmanuel Macron. Voici ce que nous annonçait, les yeux dans les yeux, notre cher président le 29 avril dernier à 20h.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 La parole de ce gouvernement, gouvernement, ne vaut rien, il ne valent rien. Donc la réponse que j'ai à ça, bah toujours on revient à nous, et nous notre parole, que vaut-elle Est-ce qu'elle reflète le monde qu'on veut voir émerger demain, ou est-ce qu'elle reflète le chaos ambiant et la colère qui est partout en ce moment Donc veillons à notre parole. AHHHHH Oh, for oh. sure! Hey. pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus ou dogmatiques. Nous tenons par cette lettre à leur exprimer toute notre gratitude. Gratitude qui vient du mot grâce. Oui, nous avons été touchés par la grâce grâce à vous. Cette crise est une révélation, un dévoilement, une apocalypse. Et après l'apocalypse vient un autre monde. Nous ne reviendrons jamais au monde d'avant, n'en déplaise à ceux qui s'y accrochent encore. Depuis plusieurs semaines, nous sentions bien que plusieurs choses clochaient dans ce monde, pris par la vie de tous les jours avec ce sentiment confus d'un quelque chose qui n'allait pas. Nous errions sans vraiment comprendre, nous accrochant à ce monde vicié pour éviter la douleur de s'en détacher. C'est juste la lettre. Je y Heureusement, le virus et son narratif burlesque, envahissant la surface du globe, sont arrivés, nous arrachant nos œillères, nous laissant contempler le désastre. Tout d'abord, nous avons essayé de comprendre. Je peux vous le dire, nous n'avons jamais autant travaillé. Je vais vous faire mal Nous sommes tous bénévoles. Nous avons épluché tous les articles de science, tous les décrets, les informations, les lois, les ordonnances. Nous avons lu toutes les informations, celles des médias mainstream comme celles des complotistes. Nous avons appris à maîtriser Internet, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, la communication non violente. Nous avons écrit, filmé, publié, coordonné, dessiné, chanté, dansé, créé des œuvres d'art. Nous nous levons aux aurores et nous couchons lorsque nous, nous couchons lorsque les yeux nous ferment. Les, nos yeux se ferment. Vous vouliez nous appauvrir. Vous nous avez tant enrichis. Nos connaissances sont plus grandes. Nous nous sommes découverts de nouveaux talents. Nous avons repoussé nos limites, comme là aujourd'hui une fois de plus sous la pluie. au bout de... jamais nous avons remplis d'espoir, de courage et d'allégresse. Vous vouliez notre mort, mais nous nous sentons plus vivants et rayonnants que jamais. Vous vouliez nous désespérer. Nous n'avons plus besoin d'espoir pour entreprendre. Grâce à vous, nous avons pu cerner ce que nous voulions pas. Nous ne voulons pas vivre masqués. Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des autres. Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de donner la mort à nos proches en transmettant un virus. Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois pour tous les virus qui sont ou viendront. Nous ne voulons pas du passeport sanitaire, de la reconnaissance faciale. Nous ne voulons pas vivre fichés. Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. Vous vouliez nous séparer, attention, distanciation sociale, un mètre, un mètre cinquante, deux mètres avec les nouveaux variants, mais vous nous avez rassemblés Vous vouliez nous faire peur, mais nous sommes sortis de la caverne Jouez tout seul avec vos ombres Vous vouliez nous faire peur, vous vouliez nous abrutir devant la télévision, mais nous l'avons éteinte Et demain, nous les jetterons devant le seuil, nous jetterons devant nos seuils tous vos biens de consommation à obsolescence programmée. Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous surveiller, nous reconnaître facilement, nous pucer peut-être Mais nous avons faim de Liberté Liberté Liberté Liberté Alors nous apportons, nous arpentons d'autres chemins de santé. Vous vouliez nous imposer votre vision du monde marchande et basée sur la dette éternelle, la dépossession intégrale jusqu'à celle de nos propres vies Non Nous posons donc les premières pierres d'un autre monde enthousiasmant, basé sur la gratitude, la joie et la présence à l'autre. Alors, immense merci à vous tous et à eux pour ces bienfaits Merci, merci Liberté, Liberté, Liberté À, réaliser, à déclarer, à faire des prises de parole. Attention la voiture. C'est la soupe, c'est la soupe, c'est notre soupe. On a eu de la chance, il a pas beaucoup. Ouais, une soupe Une soupe, oui. Une soupe. Bon Ah oui, pardon Merci Merci bien couleur, Ah Merci, merci hein. Merci, merci Ça sent bon, ça va réchauffer Et Les petit rouge à Merci À la soupe, merci. à la soupe merci. Il n'y a pas eu ça. Elle est très bonne Ah non est bon. Est bon Non, je n'ai pas eu bon. bon. Je vais la dire Autométroul console, auto-attestation, consigne absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire, voit s'envoler notre confiance. Il faut pas de temps d'insistance pour confiner notre conscience. Pour... I'm oh,